tout réinventer tout le temps. C'est pas que l'idée, parce que j'ai eu la chance d'être impliqué dans trois dans quatre trucs vraiment euh, symboliques et, et, et, et, très, et, et où ça marche. Et ça marche de manière incroyablement efficace et incroyablement simple. On peut qu'on mette les ingrédients.